Bonjour à toutes et à tous. Il est beaucoup question actuellement, depuis, et depuis un, un certain temps déjà, d'effondrement. Euh, effondrement à la fois extérieur, on voit qu'il y a des, des choses qui partent en, en sucette dans, dans ce qu'on appelle l'actualité du monde, mais aussi effondrement intérieur. Il y a quelque chose, il y a une structure à l'intérieur de nous qui est en train de de, de s'effondrer, oui, de, de, de tomber sur, sur, sur elle-même. Alors, explorons aujourd'hui euh, ce qui s'effondre exactement, ce qui peut s'effondrer là pour l'instant, et euh, ce à quoi cela nous invite et ce à quoi cela nous amène. Parce qu'il y, y a beaucoup de peur autour de ça, beaucoup de, de panique, euh, beaucoup de désillusion aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'effondrer à l'intérieur de moi Peut-être un certain, un certain rapport au monde. Rapport au monde et, et rapport aux choses. Rapport au pouvoir aussi. Qui a déjà été évoqué dans, dans certaines autres vidéos que j'ai faites il y a quelques temps, quelque temps déjà. En réalité, depuis... Euh, enfin, en réalité... Qu'est-ce que la réalité Depuis... Depuis peut-être quelques milliers d'années, comme nous le compte notre histoire, l'histoire que nous nous racontons, notre société est organisée en, en pyramides, en hiérarchie. Peut-être depuis la construction des, des pyramides un peu partout dans le monde, en tout cas ces pyramides sont reliées à ces, ces civilisations, ces empires qui sont pour nous, organisé en hiérarchie. Autrement dit, il y a une, une, une base, une masse de peuples nombreux qui est dominée par des, des, des classes, des castes d'humains de, aussi, moins nombreux qui exerce sur, euh, sur, ces castes, euh, sur ces classes populaires ce qu'on appelle un pouvoir, autrement dit ici une, une domination. Autrement dit, le pouvoir est confisqué quelque part par ces, ces classes dites dirigeantes euh, euh, auxquelles le, le, le peuple laisse son propre pouvoir, sa, sa, sa souveraineté. Alors le, le deal, c'est un peu, euh, voilà, euh, vous nous obéissez, vous nous nourrissez, de, de la part des classes dirigeantes, hein, vous nous nourrissez, vous nous obéissez, et nous, on vous protège. On protège contre quoi C'est là la question. Et donc, euh, de, depuis le début, les, les classes dirigeantes ont un, un mode de vie bien particulier un mode de vie justement de, de consommation pour montrer leur, leur, leur pouvoir, leur possession. Donc il y a une consommation ostentatoire pour, pour montrer, c'est une débauche de, de moyens qui, qui symboliquement euh, représente le pouvoir que ces classes dirigeantes, euh, ces classes dirigeantes concentrent dans leurs dans leur mains. Et donc le, le peuple nourrit cela. Jadis, donc, il y avait les, les princes, avec bien sûr toutes les sous-classes euh, d'administrateurs des empires qui, qui se partagent aussi ce, ce, cette domination, enfin des miettes, des, des parcelles de cette domination, et donc des miettes, des parcelles de cette consommation ostentatoire. Donc jadis, il n'y avait que les princes, autrement dit peu de gens qui qui avaient ce mode de vie, euh, de consommation, qui montraient leur, leur puissance, leur domination sur la nature, sur les moyens, à travers la possession. Et donc ça ne nuisait pas énormément à la planète, aux, aux ressources, il y a peu de personnes qui, euh, qui, qui exercent ce mode de vie. Mais il se trouve que dans un des derniers développements de, de cette société hiérarchisée, issue du, de la concentration capitaliste, qui concentre les moyens financiers entre quelques mains, et puis l'industrie qui en découle hein, de ces moyens, qui s'investissent dans cette industrie, et puis ce que produit cette industrie, autrement dit des, des marchandises pléthoriques, hein, en très très grande quantité donc un des derniers développements de cette société hiérarchisée où là les, les princes sont les actionnaires ceux qui possèdent ces moyens ces capitaux c'est la société de consommation parce que pour pouvoir enrichir entre guillemets financièrement ses, ses possesseurs eh bien il faut vendre la marchandise de la... produite par par l'industrie et donc, euh, ce qui va être euh, vendu aussi, le message qui va être vendu aussi, c'est que tout le monde peut avoir ce mode de vie euh, princier, tout le monde peut consommer. Bien sûr, pas au point des, des possédants, des, des dirigeants qui possèdent des, des bateaux, qui possèdent des villas, des, des piscines, quoi, qu il y a de plus en plus de monde qui possède des piscines en réalité et une maison au soleil. Donc peut-être pas pour tout le monde à ce point-là, mais, mais chacun chacun va pouvoir posséder un, un carrosse, à l'intérieur duquel on lui vend d'ailleurs des chevaux qui vont mouvoir ce carrosse. Chacun va pouvoir posséder euh, des bouffons, des ménestrels qui, qui vont le divertir d'un simple, en appuyant simplement sur un bouton, paf, l'écran s'allume, et, euh, et mes ménestrelles sont là pour, pour me divertir. Moi, le prince de, de mon palais, et même si ce palais est une, une villa à quatre façades en, en banlieue, comme celle depuis laquelle je, je vous parle actuellement, construite par mes parents euh, il y a de ça 30 ans, voilà, c'est un, un petit palais. Et dans ce palais, euh, moi, consommateur, je, je, je, je me sens un, un prince. J'ai un mode de vie princier. voilà. Et, et c'est cela, c'est ce mode de vie-là, pour tous, ou presque tous, hein, parce que ça ne peut pas être pour tous, ce n'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait dans l'ombre, quelque part, dans un recoin de la planète, euh, des serfs, des esclaves qui, qui travaillent. Ah oui, j'ai aussi en tant que prince des esclaves à ma disposition, des esclaves robots qui font ma lessive, qui font ma vaisselle, euh, qui gèrent ma maison, euh, des esclaves robots messagers à travers lesquels je vous, je vous parle actuellement, euh, par exemple, des esclaves robots qui surveillent ma maison aussi et qui, qui alertent les gardiens robots. Voilà, je peux aussi avoir tout ça. Mais donc... Euh, je, je reviens là où j'en étais, c'est-à-dire que notre planète, avec ses ressources, ne, ne peut pas tenir ce mode de vie princier pour la masse, une grande partie de la population. Et donc c'est ça qui est en train de s'effondrer. De, de c'est la possibilité pour chacun d'avoir cette consommation ostentatoire et qui gaspille énormément de ressources et qui n'est pas nécessaire. En fait, qui, qui ne sert qu'à avoir l'illusion de partager une parcelle de, de la domination, d'être un petit prince, pas un petit prince au sens euh, poétique, hein, mais un petit prince euh, possédant qui s'accroche à ses possessions, où le, le paraître et l'avoir euh, remplacent l'être. Euh, qu'on pense un défaut d'être, parce que qu'est-ce qui est en défaut d'être Justement c'est la sensation, l'assomption, le, le fait d'assumer notre propre pouvoir, notre propre puissance, notre propre potentiel, je dirais même notre propre souveraineté, mais pas souveraineté de dominer d'autres, souveraineté d'être qui l'on est, tout simplement en lien, en connexion avec... Avec les autres. Parce que pour participer à la hiérarchie, je dois renoncer à ça. Parce que je dois servir un autre, un pouvoir qui s'est décentré, qui que j'ai délégué, que j'ai abandonné, que j'ai euh, remis dans les mains de, de quelqu'un d'autre, qui lui-même a renoncé aussi à son propre pouvoir d'être. Donc c'est cette structure-là, c'est cette, structure cette pyramide-là qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Mais ce n'est pas grave, parce qu'une pyramide peut s'effondrer tout doucement. Ce n'est pas comme une tour, si elle s'effondre, elle, elle se casse. La, la pyramide, elle s'effondre en s'aplanissant tout simplement. Autrement dit, chacun est en train de récupérer son réel pouvoir et de, de voir la richesse, l'abondance dans ce qu'il est et dans, dans ce que le, le monde lui offre, dans l'abondance que les autres sont en étant ce qu'ils sont et, et le monde dans, dans ce qu'il est. Le monde qui est surabondant, qui est, euh, qui est plein de richesses euh, comme nous le voyons aussi dans d'autres dans vidéos, euh, qui, qui, qui nous nourrit de façon abondante, à condition qu'on soit en intelligence avec lui et, et dans le respect, à condition qu'on le, qu le régénère, qu'on le nourrisse en retour, euh, qu'on s'inscrive autrement dit dans, dans les cycles naturels que, que nous connaissons aussi depuis des milliers d'années et depuis plus. Alors peut-être que des sociétés qui, qui vivent encore dans des coins reculés de la planète sans état, sans cette, sans cette hiérarchie, peuvent nous servir d'inspiration pour retrouver cette manière de fonctionner où personne n'est au-dessus de personne, personne n'écrase personne. Voilà, on collabore, on collabore chacun à sa manière à à faire de cette planète un, un paradis pour tous, parce que c'est ce qu'elle est en, en puissance. Alors, on sent bien que tout cela est en train de, de se mettre en place, que le, la structure hiérarchique, la structure impériale est en train de se dissoudre, notamment dans, dans les structures, même dans les institutions. Par exemple, le, le tutoiement est beaucoup plus euh, courant entre différents niveaux hiérarchiques. Avant, on donnait du monsieur le directeur, etc. Et maintenant, c'est « à tu et à toi » et on s'appelle par le prénom. Et la hiérarchie n'est là que comme, comme reste. Mais dans le rapport d'humain à humain, elle est en train de se dissoudre. Comme on l'a vu à la télévision aussi, où les, les, les ministres, lors des conférences de presse euh, communiquant les mesures par rapport au, au covid eh bien, ils s'appellent par leur prénom. Et comme Alexandre a dit, etc., etc. Donc, ce n'est plus monsieur le ministre ou monsieur le premier ministre. Donc, dans le langage, dans la culture, dans la manière de s'adresser les uns aux autres, dans la relation, cette hiérarchie est en train de, est en train de disparaître. Et dans plein d'endroits de, aussi, dans plein de lieux, dans le monde, si nous observons autour de nous, on peut observer cette cet effritement, cet effondrement lent, progressif de, euh, de cette manière de fonctionner, euh, probablement millénaire. Nos modes de vie aussi se simplifient, on, se, on a moins besoin de, co de consommer, on se rend compte que ce n'est peut-être pas utile, euh, on se rapproche de la nature, on se rapproche d'un rapport, plus d'échange, on s'inscrit dans les cycles, à travers notamment le, le traitement des, des déchets. Hein, on est de plus en plus dans le recyclage, dans les circuits courts, etc. Donc tout ce qui nourrissait cette, ce fonctionnement hiérarchique est en train d'être remplacé par d'autres fonctionnements plus simples, plus efficaces, plus naturels, plus économes. Donc on est en train d'entrer dans une véritable économie économique. Et... Euh, et aussi au niveau, des, voilà, au niveau du, du cœur, tout se simplifie, les relations se simplifient. Et c'est peut-être un des apports du, du coronavirus, c'est d'abord de, de re, redonner à chacun sa propre couronne, sa propre souveraineté, son propre regard, euh, sa pensée. Comment je fais dans toutes ces règles contradictoires Qu'est-ce que je fais qu que je, Comment je me positionne euh, de voir aussi que les structures hiérarchiques ben, elles, elles patinent, elles sont incapables de, de fournir quelque chose de cohérent par rapport à, à, à ça, à ce, à ce qui se passe, et, euh, et aussi de se relier, de se relier les uns aux autres autrement, de traverser nos peurs, traverser nos différences et, et se relier autrement. Donc voilà, en somme, c'est c'est un, un vieux château de cartes qui, qui, qui s'effondre, mais avons-nous envie d'habiter dans un château de cartes Même si nous y sommes euh, habitués, dans quoi On peut se poser la question, dans quoi avons-nous envie d'habiter comme, euh, comme maison, comme euh, environnement Avec qui et en relationnant Sur quel mode voilà, c'est les questions auxquelles je, je vous invite euh, ici à, à le questionnement auquel je vous invite à participer, peut-être réagir, critiquer, bien sûr, et en tout cas à vivre, expérimenter ce, ce qui se passe, cette, cette chose qui se passe, cette transformation, cette transmutation de, de nous-mêmes et de vivre cela ensemble et avec le plus de sérénité possible. À bientôt.